La réforme des collectivités territoriales met-elle en danger la culture Lundi 29 mars, une grande manifestation a eu lieu à Paris. Nous retrouvons nos invités Didier Caléja, créateur de la Machinante à Montreuil, et Laurent Kleinbaum, membre du collectif sans réserve. Euh, votre Machinante, qu'est-ce qu'elle qu qu deviendrait bah La Machinante, elle, elle, devient, elle devient ce qu'elle est. Elle devient ce qu'elle est d'abord par les autres, par les gens, par les habitants et par ceux, que, par ceux qui la font. C'est avant tout un endroit qui est façonné par les gens et par les habitants. Donc, euh, moi, là-dessus... Sans on... subvention, Si les subventions baissent, qu'est-ce que... Ben, si les subventions baissent, on n'aura plus rien et on, et, on, et on ira ailleurs. Ou alors, on continuera à aller dans les cafés, aller dans la rue. Ou alors, euh, on inventera d'autres lieux et encore et encore d'autres lieux. Et, mm -hmm. et on, a, on arrivera... On continuera de toute façon. On résiste de toute façon. Quelles euh... sont les actions possibles pour défendre justement cette... Ah, je ce droit à la culture et, et à Une des premières actions, c'est la mobilisation des artistes eux-mêmes, telle qu'elle a commencé à se manifester lundi dernier, et qui va se poursuivre, puisqu'il y a des échéances. Je pense qu'il faut aussi euh, concerner les citoyens, les publics, parce que euh, le, ce n'est pas possible que le seul rapport qu'ils aient euh, à l'art puisse passer par le biais de ce qui est formaté, standardisé, ce qui, ce qui est de la bouillie, en bon, gros. aussi donc, il doit y avoir une mobilisation parce que la culture, c'est ce qui permet de pouvoir penser le monde où on est, de pouvoir le rêver, de pouvoir le transformer aussi. Et donc, c'est une dimension essentielle de ce qu'est la vie. Imaginez ce que serait votre vie s'il n'y avait plus de bibliothèque, s'il n'y avait plus de s'il n'y avait plus de s'il n'y avait plus de dans la ville, s'il n'y avait plus théâtre, s'il n'y avait plus de cinéma. Quelles seraient les conséquences concrètement de cette réforme De cette réforme bah, euh, c'est donc une diminution de la réforme des collectivités territoriales, c'est une diminution de la capacité des villes à agir. Après, ceci dit, euh, il leur reste la possibilité d'agir. Si on baisse leurs moyens d'agir, ce que je ne souhaite pas, au contraire, il y a besoin d'augmenter les finances euh, locales pour qu'elles répondent aux besoins des habitants, mais si on baisse leur capacité à agir, à prendre des décisions, ce n'est pas dit qu'elles qu doivent commencer par baisser la culture, au contraire. Aujourd'hui à Montreuil, on voit des gens qui, euh, qui, euh, qui ont faim, des gens qui ne peuvent pas se payer à boire, des gens qui ne peuvent pas se loger. Et la, et la poésie, euh, la lecture, la culture, ça vient avec. C'est des cultures, c'est des cultures qui sont ensemble. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je partage tout à fait ce que dit Didier, c'est-à-dire que les choses ne se euh, séparent pas entre ce qui est vital alimentaire et vital pour l'esprit. Euh, prochaine mobilisation, prochaine, euh, prochains événements, qu'est-ce qui qu qu va se passer à la machine Nantes euh... La prochaine mobilisation, ce sera tout au long du projet parlementaire sur la euh, finance des collectivités territoriales. Et ce sera bien sûr toutes les dates importantes d'événements de, euh, de, culturels et d'événements artistiques qui seront l'occasion d'exprimer euh, la colère. Un dernier mot, Didier Caléja Alors, oui, parce que. Avec la machinante, on va faire une mobilisation aussi, mais je me permets de faire un peu de cuisine. Est-ce qu'on euh, a parlé euh, des RGPP Tu peux nous dire ce que c'est un petit peu les RGPP Les RGPP, c'est la, la compression. La ah, ouais, compression. la ah, bon, de... de tous les champs artistiques voilà. Attends, dans une même direction, enserrée entre le patrimoine d'un côté, <rire> côté et le soutien aux industries culturelles de l'autre. Alors ça, c'est le patrimoine. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, c'est des fruits pourris hein, de toute façon. Euh, donc, voilà, bientôt, donc tout le monde dans le même mixeur, on est bien d'accord ah ça saute un peu si vous Ça résiste, ça, ça, résiste. Ça, ça résiste. Alors là qu'est-ce qu'on peut mettre Le théâtre, allons-y, le théâtre. Voilà. Là on peut mettre les arrivants. Alors, le théâtre de rue, avec la danse, avec la culture, avec la musique aussi. La musique aussi. Ah, on va rapper tout ça. Bon, Alors avant de tranche. Ah, je garde l'étiquette hein, pour les industries culturelles. Hein, ouais, bien parce que c'est important, les industries culturelles auront, auront droit à. Ça, théâtre, ça va aller et, alors, et, et après, y a le théâtre de rue, il y a les, les... les marionnettes. Merci les beaucoup C'est votre soupe à vous hein. Et c'est voilà, la, la, okay. la soupe culturelle. Je tiens à signaler aussi que nous faisons donc un rassemblement de plus de 40-50 poètes à la machine du 28-29-30 mai 2010. Il y aura et qui fait partie du test. Et il y aura Julien Blaine qui a fait euh, la friche belle de mai. Et il y aura euh, énormément de monde. Euh, Charles Pélicain, Guignol. Je ne sais pas qui si est contacté d'ailleurs. Ben, on ira d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous, vous d'être venus répondre à nos questions. Merci. Ah, à toi. Qui veut le boire Personne. Personne. Qui en veut C'est un dégât. Qui si en veut oui. à, à la, la, la semaine prochaine. prochaine au, au revoir. <rire>